Protéger ce point B ici, il va se retrouver face à Kaidos, parfait, c'est bien joué, il contrôle bien, A, B, met Zemera au middle, et toujours le kill oh, parfait, parfait est encore une fois. nez hein. du flag, il a un duel sur Maniac, il va le prendre, bien évidemment, il prend ce kill sur Red no cash, il se peut prendre le double sur Destroy, mais oui, no cache mais oui, oh ça, il pousse, ce kill sur Reclaimer, il va essayer de rester en vie, Il réussit. oh, bon dieu, qu'est-ce qu'il vient de faire, c'est un des moves les plus incroyables que j'ai vu sur Infinite, quel move de la part de Kamsa. Et, êtes... et le qu'il est le il va prendre de la rue sur Félicitations à l'équipe Blo qui remporte donc cette grande finale contre Drapeau Noir sur cette euh, Ligue Allo France Split 2.